Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo impromptue dans laquelle je vais vous parler de mon nouvel e-book 12 clés naturelles pour une santé durable. Qui est une réédition revue et actualisée de l'e-book que j'ai diffusé il y a quelques années sur mon site internet. Donc vous pouvez y accéder directement, simplement il suffit de vous inscrire à mon à mon groupe en inscrivant votre votre mail, c'est tout. Donc ça vous permettra après de recevoir les actualités, les nouvelles vidéos, etc. Je vous remercie par avance d'excuser ma voix atroce due à une réaction à la troisième vaccination contre le Covid. Je ne vous citerai pas la marque, mais je sais que je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes patients ont le même problème. Donc comme un Covid, un petit, un, un léger Covid, mais qui traîne depuis plus d'un mois quand même. Enfin bon, c'est pas très grave, euh, simplement pardonnez-moi cette voix qui est vraiment indépendante de ma volonté. Voilà, donc euh, je vous dis euh, à très bientôt pour d'autres vidéos, mais avec une voix meilleure, je l'espère. A bientôt, au revoir